Bonjour, je suis Yves Martinez, je suis responsable de formation chez FortProf et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle année. Donc je suis responsable de formation et je suis responsable aussi de votre organisation. Alors l'organisation, euh, c'est ben tout simplement le, le, suivi, euh, le suivi de vos cours, le suivi de votre planning. Euh, si vous avez des, des questions concernant ces éléments-là, n'hésitez pas à me contacter. Euh, pareil, si vous avez aussi des questions sur vos entraînements euh, pour les épreuves écrites euh, donc, euh, ou pour les épreuves orales, les mises en situation qui auront lieu un peu plus tard, euh, je suis là aussi pour répondre à vos questions. Je suis également référent pour la certification. Alors, vous avez choisi peut-être la certification Voltaire ou la certification Robert. Eh bien, je suis référent pour ces deux types de certifications. Et donc, je serai là aussi pour vous guider, répondre à vos questions, répondre à vos questions, sur, sur, par exemple, sur, sur les, les dates ou, ou sur l'organisation globale de ces, de ces certifications. Donc, effectivement, je serai, je serai toujours là pour vous répondre. Donc, si j'ai un conseil à vous donner en ce début de préparation, c'est ben, déjà de nous faire confiance, tout simplement. Euh, vous commencez donc cette année avec nous. Donc, euh, ce, que, ce que je vous conseille, tout simplement, c'est de, de suivre euh, nos conseils, de suivre tous les éléments que l'on vous donne à disposition. Donc, vous avez déjà vos premiers sujets à travailler, donc travaillez déjà euh, ces sujets. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez donc vos professeurs euh, qui, sont, euh, qui sont déjà disponibles dans votre liste de professeurs ou euh, où vous, où vous les avoir d'ici peu de temps. Euh, donc vous n'êtes jamais seul, vous ne serez jamais seul chez 4Prof, donc contactez-nous, n'hésitez pas, soit par téléphone, soit par mail, on est là pour vous aider. Je vous remercie.